On va partir. Mm -hmm. Bonjour euh, Patrice Nganang. Bonjour. Alors, vous venez de publier aux euh, éditions Equilibré un nouveau roman mm -hmm. euh, qui s'intitule euh, La saison des trunes. Euh, de quoi parlez-vous réellement euh, dans ce livre Alors, Je parle de, de ces Camerounais qui étaient nommés Sénégalais et qui en 1940 sont, allés, euh, sont venus libérer Paris par appel de De Gaulle et uh, concrètement de l'éclair qui était venu les recruter passant par Doua et traversant le Cameroun avec, une, avec plusieurs milliers de, de nos grands-parents. C'est que je parle. Et à quel public vous vous adressez réellement Est-ce que c'est tout le public francophone en France, euh, au Cameroun, parce que quand on parcourt votre bouquin, on relève effectivement à en parler très camerounais, et donc euh, est-ce que vous n'allez pas dérouter euh, le lecteur ah, Je m'adresse d'abord aux Camerounais, parce que je pense que l'histoire camerounaise n'est pas suffisamment euh, domestiquée par les Camerounais eux-mêmes. Et bien sûr, l'histoire camerounaise, par exemple, celle de la deuxième guerre mondiale, concerne la France, concerne le monde entier, les États-Unis, l'Angleterre, etc y compris les pays africains, le Sénégal par exemple, le Congo. Donc je m'adresse finalement à tout le monde. Cependant, le centre de, de, de, mon, de mon intérêt, c'est le Cameroun qui a une histoire très intéressante que je crois les Camerounais devraient connaître. Ben, Pensez-vous que vous avez eu une liberté assez totale dans la mesure où euh, on est forcément dérouté euh quand on lit le bouquin, euh, si on n'a pas euh, une initiation, on va dire, euh, camerounaise En réalité, oui. euh, par rapport à certains euh, termes qui sont utilisés dans le livre ah, Je ne dirais pas nécessairement. Et puis d'autre part, je crois que même si on est dégoûté, euh, étant donné que c'est un roman qui est très vaste. Un mot, deux mots, trois mots également, euh, ne sont pas nécessairement des, des, des, des frontières. Il s'agit de voir quelle est l'ambiance des personnages, quelle est l'ambiance dans laquelle cette époque-là euh, avait été mobilisée. Comment était les le Camerounais des années 40 par exemple Comment était Yaoundé Qui étaient les personnes qui étaient là-bas Miobe habitait Yaoundé, euh, Wandi habitait Yaoundé. Euh, qui habitait Yaoundé Quelle est la relation qu'ils avaient entre eux Et pourquoi est-ce que plus tard ils sont demeurés des amis jusqu'à la mort finalement Et qu'est-ce qui a fait que, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans leur esprit lorsque Dego, lorsque les Créens sont venus à Yaoundé justement pour mobiliser des Camerounais pour la guerre je crois que ces moments-là sont, sont beaucoup plus importants que les euh, petits euh, espaces de langage qui sont là pour donner l'ambiance humaine. Et si on vous dit que dans le, le, le, le bouquin, il euh, y a beaucoup de sang, parce qu'il y a vraiment des drames euh, indéfinissables, oui. que, que répondez-vous C'est la guerre, c'est la guerre. Euh, mais aussi, je voulais vraiment euh, écrire un roman qui raconte l'histoire des milliers d'Africains qui traversent le désert pour revenir en Europe, pas euh, seulement parce qu'il vient ici s'installer, mais pour justement libérer cet espace pour le, rendre, pour le transformer en un espace de liberté. Parce que je crois que le parcours des Africains qui est en Afrique euh, n'est pas singulier euh, dans ce sens où ce n'est pas un parcours unique. Il est motif et il n'a pas commencé euh, il y a dix ans. Il a commencé euh, il y a des centaines d'années. Et chaque Africain, chaque génération a écrit ce parcours-là sans manière Donc ce côté-là, là, il lié à la deuxième guerre mondiale qui était une barbarie mais dans laquelle les Camerounais, euh, le monde entier, vois, a fait preuve de beaucoup de courage aussi pour défaire le, le nazisme. Oui, revenons un peu au mot utilisé Camerounais. Est-ce que vous rêvez un jour que, parce qu'il y a forcément enrichissement de la langue française, que ces mots euh, puissent entrer un jour dans le dictionnaire? <rires> euh, moi, mon rêve est autre. Mon, mon rêve n'est pas le dictionnaire ou bien librairie. Mon Mon rêve, c'est que toutes mes œuvres soit d'une manière ou d'une autre transportée au Cameroun afin que lorsque je suis au Cameroun, que j'ai tous mes livres autour de moi et que je puisse parler avec les Camerounais du Cameroun avec facilité et qu'ils sachent finalement l'histoire euh, de tous ce nouveau. Et si on vous dit euh, maintenant la question qui fâche, pourquoi insérer dans ce roman euh, bien mené euh, en une.. Une once de politique, euh, euh, on se dit euh, pourquoi gâcher euh, un tel roman euh, qui est euh, vraiment euh, très très bien euh, avec euh, de la politique surtout actuelle. Ah, nous sommes les héritiers avec le mal et le bien que nous avons de ces batailles. Et euh, c'est plus tard que l'on saura si la politique que nous faisons aujourd'hui était bonne ou mauvaise. Donc, moi, en tant qu'écrivain, euh, vraiment, je n'ai pas de parti euh, je, je présente la réalité, telle la voix. et vraiment, c'est ma manière d'écrire. Euh, et je crois que euh, ce serait une erreur véritable de, de, de lire l'histoire de manière partisane. Évidemment, je n'ai que euh, deux yeux, mais euh, j'essaye d'une manière ou d'une autre de, de présenter le fait que l'histoire euh, est faite par les êtres humains, n'est pas faite par les animaux, n'est pas faite par les arbres. Et ces êtres humains ne sont pas parfaits. Et la politique est le résultat, justement, de, euh, de l'histoire. Mais maintenant, plus, plus concrètement, je dirais que euh, ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, à régime, les partis politiques, sont le résultat euh, de, de, de, de l'installation française en tant que colonie au Cameroun en 1940. Donc, il y a une continuité que je voulais élaborer afin que les Camerounais comprennent leur présent, avec euh, tout ce que cela comporte comme, euh, comme malheur aussi. D'accord. Et donc, vous pensez qu'effectivement, ce message-là sera entendu ou... Euh... Il ne sera pas du tout entendu euh, par les Camerounais, surtout que, euh, comme vous le savez, euh, on a très peu de lecteurs au Cameroun. Oui, mais les Camerounais lisent des choses différentes. Donc, euh, ce message, j'ai d'ailleurs déjà euh, entendu, parce que beaucoup de Camerounais savent que ce roman est du moins ceux qui me contactent sont plus ou moins heureux. Euh, et puis, je n'écris pas seulement des romans j'écris des articles sur Facebook, etc. Donc, ça me permet d'être en conversation constante avec, euh, avec mes compatriotes. De ce point de vue, ce que j'ai dit dans un roman, je peux aussi le dire en une phrase, en un tweet ou bien dans une conversation avec un frère ou bien une soeur. Et, euh, mais je crois que l'évidence est quand même indiscutable, c'est que l'arrivée de De Gaulle et, et de Leclerc au, au, au Cameroun, moi qui suis un ancien de Leclerc, n'est-ce pas, <rire> a tout de même changé... Euh, Pardonne. Et puis j'aimerais dire que par exemple, Paul bien lui-même se lancer au lycée de Claire, et qu'il que, y a des milliers de Camerounais qui sont passés par le lycée de Claire. Il faut bien s'expliquer pourquoi est-ce que le plus grand lycée Camerounais qui forme des élus de Camerounais s'appelle Leclerc. Donc c'est ces évidences-là qui, euh, qui ne sont pas si, uh, si, si visibles uh, que j'essaie d'expliquer. Vous, vous, vous voulez que par exemple ça change de nom ou pas du tout au lycée de Claire, euh ça prenne le, le nom d'un héros national camerounais ou miobé. Euh... Bon, c'est vrai, on devrait euh, de toutes les façons veiller sur le fait que le monument devrait être renommé, par exemple. Euh, mais pour moi, ce qui est beaucoup plus important, c'est moins le lycée des que, euh, que là, là, là, là, là, le centre de Yaoundé, en fait. Euh, moi, le grand point de Yaoundé, qui n'a pas de euh, statut, qui n'a pas de monument, qui n'a pas de héros, qui n'a... Alors qu'il est organisé comme un amphithéâtre avec une arène qui attend devant la peau centrale et qui attend finalement qu'il soit élu. Euh, ce rencontre a été nommé à la place et je crois que ce nom devrait être changé pour le nommer évidemment à la place Oignobe. D'accord. Et euh, pensez-vous qu'aujourd'hui, par exemple, par rapport à votre livre, vous pouvez changer des choses oui, évidemment, j'ai déjà d'ailleurs vécu comment mes gens ont changé des choses. Il y a des écrivains qui ont été libérés de prison euh, du monde à travers les écrits que j'ai faits, euh, etc. Il y a des campagnes que je mène, euh, pas seulement s'agit euh, de la libération des mais également pour l'éducation des gens dans le cadre du, euh, du, moins du vote. Euh, euh, bon, la formation des journalistes, le prix de de des journalistes qui écrivent contre l'impunité. Non, non, l'écriture euh, fait beaucoup de choses. L'introduction les, euh, les, les d'une loi contre euh, euh, l'unité présidentielle à l'Assemblée. Donc j'ai déjà vécu à travers mes propres textes comment euh, la littérature euh, peut changer le euh, réel lorsque celui-ci est infâme. Vous pensez qu'un jour, un de vos livres sera porté au cinéma ou pas du tout Peut-être, peut-être. Mais ce qui est clair, c'est que j'écris avec des images. Pour écrire ce livre, si je travaille dans beaucoup d'archives euh, cinématographiques, euh, archives photographiques, avec bien sûr euh, des textes, euh, donc je travaille beaucoup avec euh, le cinéma et avec euh, les images. Ce serait un plus ou moins retour, euh, euh, du moins ascenseur, comme on dit, que le cinéma choisisse un livre pour en faire un en fait. Alors, on voudrait vous remercier, Patrick de votre passage ici à Paris. Et vous rentrez aux États-Unis à quel moment J'ai un long périple. Mais il nous faut d'abord aller au Mali pour comprendre ce qui arrive à ce pays, pourquoi est-ce qu'il s'est effondré. Parce que ça fait partie de mon travail d'écrivain, de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions et euh, bon pied à la route, comme on dit chez nous au Cameroun. Merci. Au revoir.